Bienvenue dans ce tutoriel de présentation de la base de données juridique Westlaw UK. Cette base est disponible dans les ressources en ligne de votre ENT. Elle permet l'accès aux droits du Royaume-Uni à travers de nombreuses sources en texte intégral. Westlaw UK est une base de données comprenant de la jurisprudence et de la législation du Royaume-Uni ainsi que des revues de grands éditeurs anglais comme Cambridge et Oxford University Press. Différentes sources européennes sont également comprises, les traités, la législation et la jurisprudence. Vous pouvez également y trouver en texte intégral des actualités du droit, tant législatives que jurisprudentielles ou doctrinales, et des articles encyclopédiques sur des points de droit. La recherche simple proposée dès la page d'accueil permet d'interroger l'ensemble de ces sources ou de sélectionner celles que l'on souhaite interroger. Ici, chaque onglet correspond à un type de source et propose les mêmes fonctionnalités. Prenons l'exemple de la jurisprudence. Un module de recherche permet de saisir des termes dans un formulaire simple ou avancé et un mode de feuilletage permet de parcourir le contenu. Revenons à la page d'accueil pour effectuer une recherche sur l'ensemble des sources. Nous recherchons par exemple de la documentation récente sur le congé d'adoption. La liste de résultats s'affiche classée par pertinence. Un classement par date est possible. À gauche, les filtres permettent de sélectionner une source, un thème ou de préciser une période. Ici, nous conservons les six derniers mois. Nous obtenons 50 résultats. Nous pouvons afficher la partie du texte dans laquelle se trouve le terme recherché. Nous pouvons sélectionner des résultats afin de les imprimer, les télécharger ou les envoyer par mail. Sur la première page de résultats, nous obtenons des documents de sources différentes. Jurisprudence, encyclopédie, législation. Le premier résultat est un cas de jurisprudence. Deux affichages sont proposés. La transcription officielle ou l'analyse. Après un rappel de l'affaire, différents liens permettent de rebondir vers d'autres ressources. La jurisprudence et la législation citées, les articles de revues et d'encyclopédies, des ouvrages. Affichons par exemple le lien vers l'encyclopédie. L'intérêt est d'obtenir la synthèse d'un expert, les textes clés et une bibliographie triée par source. Contrairement à Westlaw International, qui permet l'accès à différentes bases de données, Westlaw UK propose une interface simplifiée pour interroger la législation et la jurisprudence du Royaume-Uni, mais aussi celle de l'Union européenne. Ces sources sont enrichies par des contenus spécifiques, tels que l'Encyclopédie Insight, des revues incontournables et des brèves d'actualité.